Quel conseil peux-tu donner pour limiter les frais liés au transport ou la pollution liée au transport Alors, les transports. <rire> euh, moi, je pense qu'il faut vraiment que les gens prennent beaucoup moins leur voiture surtout ici aux états unis ils la prennent pour tout pour rien alors qu'il serait facile de marcher pour quelques centaines de mètres, c'est vrai que les villes ne sont pas toujours bien aménagées mais c'est surtout une question de volonté si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre on peut le faire voilà en marchant, en prenant le vélo en faisant du covoiturage Bien souvent, il suffit d'adapter un petit peu ses horaires euh, et simplement se coordonner avec les autres, euh, ses collègues, ou euh, ses voisins pour euh, que ça marche. Et euh, aussi, euh, avoir recours à l'autopartage. Le, le, ça, ça marche très bien dans des villes d'une certaine taille.